À offrir. Et je salue encore une fois votre courage d'avoir accepté cette mission. Vous m'aviez dit que vous bossiez taille. pour l'Alliance. Même n'aime pas qu'on te de ma gueule. Mais si on y parvient, on a une chance d'accomplir l'impossible.